Dans la course de leur vie, je vous propose de parler d'un grand prix qui a marqué l'histoire d'un pilote en particulier. Aujourd'hui, il sera question d'un des plus grands et populaires pilotes de son époque, un nom dépourvu de titre, mais qui figurera toujours dans un petit coin des livres d'histoire, Gerhard Berger, et particulièrement de sa course du 27 juillet 1997 lors du Grand Prix d'Allemagne à Hockenheim. Mais pour saisir au mieux la quintessence de cette histoire, je vous propose d'apprendre à mieux connaître notre héros du jour et de replacer le contexte. Gerhard Berger, ou Gérard Berger pour le doublage québécois, est né en Autriche en 1959 et se décrit lui-même comme un simple montagnard, il grandit en réparant des camions dans le garage de son papa. Malheureusement pour lui, Papou Nacheri n'a ni les moyens, ni l'envie de lui offrir ses débuts en karting. Ce n'est qu'à l'âge de 21 ans qu'une opportunité se présente à lui pour concourir dans une course amateur. Il participe en cachette et gagne la course avec une telle prestance qu'on lui proposera à nouveau de courir. Malheureusement, il ne peut plus rien cacher à papa-maman parce que bah il a fait la une des journaux. Bien vu mais mal calculé Gérard. Cette victoire fait décoller sa carrière au point que 4 ans plus tard, en 84, il débute en Formule 1. Il signe chez Ferrari et gagne 4 des 6 victoires de l'équipe entre 87 et 89. En 88, il se paie même le luxe d'être l'unique pilote non-McLaren à gagner une course cette saison et qui plus est à Monza. Gerhard vit un rêve éveillé, car il y a encore quelques années, il réparait des camions pour un salaire misérable avec ses rêves pour seule compagnie, et il a désormais gagné plusieurs courses pour la Scuderia, et était un des chouchous de Monsieur Ferrari. Mais sa saison 89 est marquée par un terrifiant accident à Imola dans le virage Tambourello. Voilà voilà, une, une sortie de route très très grave euh, dans, dans l'absolu. Vous voyez la, la voiture pratiquement déchiquetée. J'espère qu'il n'y a aucun mal oh là pour là le pilote. Et ça prend feu. Nous sommes dans le troisième tour. face enfin, c'est une image tragique euh, que nous sommes en train de vivre là pour euh, le troisième tour de ce grand prix accompli sous la conduite de Sénat de Prost, Mansel Patrese et, et Berger. Les voitures d'intervention très rapidement. Berger, Berger, à mon oui, avis, oui. nous allons attendre un petit instant. C'est une ferme. Ferrari qui est parti tout droit en tout cas, c'est dramatique le moment que nous sommes en train de vivre ici à Imola et je crois hélas que nous pouvons craindre le pire en ce qui concerne Gerhard Berger. Vous avez vu l'autre Ferrari, la 27, celle de Nigel Mansell qui est sortie de sa voiture bien sûr, tous les pilotes se sont instantanément arrêtés. Mais si c'est un incident mécanique, il n'y a absolument rien à faire. La voiture tire tout droit. Et là, il faut espérer que la voiture ne percute pas les fascines ou les rails de face. Ça, c'est déjà ce que les pilotes souhaitent le plus. Mais vous voyez bien que l'image est triste dans le clan Ferrari avec cet accident absolument catastrophique. De Gerhard Berger et je crois, euh, Richard, que l'on peut craindre le pire quant oui. à la vie du pilote autrichien, bien entendu. Berger survit miraculeusement, mais au prix de quelques blessures, quelques côtes cassées et d'une sérieuse remise en question. Il remplace Alain Prost chez McLaren aux côtés d'Ayrton Senna en 90, mais récolte seulement 3 victoires contre 15 pour le Brésilien. Sa saison 89 l'a prouvé, Berger n'a plus le rythme depuis cet accident et il retourne galérer chez Ferrari de 93 à 95. Si on met de côté sa fantastique victoire à Delaïde en 87 où il joue au chat et à la souris avec Ayrton Senna, la saison 94 apporte un autre moment fort de sa carrière. Ferrari a toujours apporté beaucoup d'importance à l'idée de montrer la supériorité de leur moteur et le tracé d'Ockenheim est très important pour faire bonne figure. Berger survit aux incessants problèmes mécaniques de Ferrari, résiste à la suprême Benetton d'un Schumacher à domicile et remporte la première victoire de son équipe depuis 90. Un moment important pour sa carrière, mais cette même année, comme le reste du monde de la Formule 1, il est affecté par le violent accident mortel de son compatriote Roland Ratzenberger et surtout celui d'Ayrton Senna. Berger élu était très proche, et ce fut le Brésilien que Berger contactait en premier après son accident, ici même en 89 pour lui parler du danger que présentait le mur qui tuera Ayrton. Ayant abandonné très tôt lors de la tragique édition de 94 sur problème Mécaniques, Gerhard avait pu se rendre au chevet du Brésilien, seulement pour y voir des médecins impuissants s'affairer autour du blessé. I remember in the starting grid I was behind Mr. Ferrari and he was sitting in the car ready. and I was just walking back and of course Ferrari, driver and Imola, uh, me was very special there so the, I, I got all the fans jumping in the, in, up and down and waving to me and Erdom was looking to me and uh, was loving and was doing like this like and you could see we've been friends he was happy for me uh, and that's the last thing I remember him and that's how I like to remember him. Le duo Berger-Alési ne survit pas à la politique de restructuration de Jean todd fin 95, qui se sépare des deux compères. Après avoir envisagé la retraite, Gerhard trouve refuge chez Benetton, toujours accompagné par son ami Alési. Alors oui, je, je dis son ami Alési et dit comme ça on pourrait croire qu'il était euh, qu'il était le copain de tout le monde. Euh, ouais, mais c'est vrai. Tout le monde aime Gerhard Berger, un homme simple, sympathique et très réputé pour ses farces. Impossible de ne pas l'aimer. Même Ron Dennis l'aime bien, c'est dire. One day we went diving with Ron Dennis and we've been down in 15 meters watching fishes and I was just on top of him swimming and I was bored and so I closed his bottle slowly. How can suddenly I saw him going up like a rocket? He didn't find it funny, but for me it was looking good. Avec une partie des membres du personnel qui suivirent Schumacher chez Ferrari, Benetton n'est plus au niveau des années précédentes. Et Berger sans l'âge, prend le dessus sur ses performances. Déception pour Flavio Briator, manager de l'équipe, qui fait savoir son impatience. Malgré une deuxième place en début de saison, l'année 97 ne s'annonce pas plus joyeuse pour Berger qui, depuis plusieurs semaines, est sous antibiotiques à cause de douleurs au sinus. Douleurs qui le forceront à se mettre sur la touche pour trois grands prix afin de se faire opérer, ce qui permet à son compatriote Alexander Wurz, pilote soutenu par Briator lui-même, de faire ses débuts. Wurz est rapidement convaincant, prenant un podium dès sa troisième course. En plus d'être très critique avec Alési, Briator, explique gentiment à Berger qu'il peut prendre tout le temps qu'il veut pour se remettre de son opération et peut rester au chaud pour se reposer. Berger est peu motivé à l'idée de revenir dans l'équipe mais aimerait bien conclure la saison et fait déjà recours à ses avocats pour s'assurer que Briator respecte le contrat. Mais lors du week-end du Grand Prix de France, son père décède tragiquement dans un accident d'avion et il doit à nouveau oublier l'idée de prendre part au Grand Prix. Mais le 27 juillet, Gerhard est prêt à en découdre lorsqu'il arrive à Hockenheim, mais il est surpris de voir le paddock si étonné de le voir sur place. En effet, Briator avait annoncé que Berger serait à nouveau absent, ce qui déplaît fortement à l'Autrichien. Il organise de lui-même une conférence de presse à son arrivée pour annoncer sa retraite en fin de saison, sans même en parler à son équipe, ce qui ne fait qu'empirer leur relation. Mais Lockenheim Ring est un de ses tracés fétiches, et il surprend tout le monde en s'emparant de la pole position avec la forme de quelqu'un qui a quelque chose à prouver. Au départ, Berger s'envole, alors que Fisichella, signant sa première ligne avec sa modeste Jordan, ralentit le reste du paquet. Les grands noms de ce championnat 97 souffrent, le milieu du peloton se déchire, et Allez-y semble très loin du rythme de son équipier qui écrase la concurrence et inscrit un nouveau record du circuit. Il ravitaille et ressort derrière Akinen, mais la McLaren n'est pas de taille à résister. Il passe Schumacher lors de la phase des arrêts au stand, et reprend la tête à Fisichella, qui est plus tard victime d'un abandon, et sera ramené à la maison par Schumacher dans le dernier tour. Comme il remportait la première victoire de sa carrière et de Benetton en 86, Berger remporte à ce jour-là la dernière victoire de sa carrière et de Benetton. Comme le dernier souffle de sa génération qui passe le flambeau à la prochaine, il franchit la ligne 17 secondes devant Michael Schumacher et Mika Akinen, deux des plus grands pilotes des années à venir, et a la grande joie de faire fermer son clapet à son patron tout en honorant la mémoire de son défunt père. Comme prévu, Gerhard prendra sa retraite en fin de saison, mais ce ne sera pas la dernière fois qu'il connaîtra les joies d'une victoire en Formule 1. Il travaille avec Williams BMW dans les années 2000 avant d'acheter 50% des parts de l'écurie Minardi et de s'allier à Dietrich Mateschitz pour acheter Toro Rosso. Il supporte l'arrivée de Sébastien Vettel dans l'équipe et ira avec lui célébrer l'unique victoire de l'écurie et la première d'un autre futur grand champion. Si Gerhard Berger ne marquera pas l'histoire de la même manière que d'autres pilotes que nous avons vus dans cette série, je voulais aujourd'hui vous rappeler ou vous faire découvrir à quel point ce pilote, non seulement sympathique et attachant, fut un féroce compétiteur. Et en ce Grand Prix du 27 juillet 1997, Berger écrivit dans les annexes des livres d'histoire un beau et touchant conte à la hauteur de son personnage, en délivrant une performance à la hauteur de son talent, et c'est pour ça que c'est, selon moi, une des courses de sa vie.